On a décidé euh, de créer un outil collectif euh, pour rendre les produits bio locaux accessibles au plus grand nombre et notamment aux enfants, donc via la restauration collective. Donc, la Biodicie, c'est une plateforme de producteurs bio locaux à destination de la restauration collective, principalement. Et puis aussi, on a quelques débouchés complémentaires, restauration commerciale, les refuges, des restaurants, des traiteurs et un petit peu des magasins bio, notamment ceux qui font du vrac. C'est un, un outil collectif. Moi, je ne voulais absolument pas faire quelque chose de, de personnel et d'individuel. Donc, on est en société coopérative d'intérêt collectif, avec dedans des producteurs, les salariés, des bénévoles, une collectivité. C'est nous qui gérons l'articulation de l'offre et de la demande. D'assurer une continuité dans l'offre, d'accompagner euh, le développement de l'offre et de la demande et d'articuler les deux. Et puis, euh, surtout, de, de, de simplifier. Tout le travail administratif et commercial entre les deux parce que si elle veut travailler avec chaque producteur individuellement la collectivité ça va être très compliqué pour elle donc on simplifie on est vraiment des facilitateurs entre les deux et effectivement des développeurs de filières on a 8 ans, c'est notre huitième année. On est 29 associés dans la coopérative. On est 4 salariés. Pour l'instant, on a vendu 500 tonnes de produits et on touche autour de 200 établissements, sachant que dedans, il y a des cuisines centrales qui elles-mêmes servent des écoles. Donc on estime qu'on touche autour de 500 écoles à peu près, ce qui fait autour de 100 000 convives. On travaille à l'échelon des pays de Savoie. Euh, puisqu'on est un outil territorialisé et euh, on touche autour de 100 000 convives, voilà, 80 000 enfants peut-être en estimation, ça fait à peu près 400 tonnes. Et puis il y a d'autres euh, types de clientèle, restauration d'entreprise, euh, restaurants, refuges, etc. Mais notre public prioritaire reste euh, le scolaire. Démocratiser l'accès aux produits bio locaux, de le faire... Euh, avec des producteurs, en leur, permis, en leur apportant aussi des prix rémunérateurs, parce que c'est quand même aussi important. Euh, voilà, donc avec toute cette éthique-là et cette cohérence-là. Les équipes, elles ont plaisir quand même à faire ça, parce que ça, ça, ça donne du sens aussi à ce qu'elles font, les équipes de cuisine. Donc euh, ça, ça fait partie aussi de, de, des plus, quoi. Ça rentre en résonance avec euh, mes valeurs. Moi, j'ai eu un, tout un parcours dans des entreprises classiques. Euh, mais là, aujourd'hui, tout ça m'est utile d'avoir travaillé, travaillé, y compris dans des grands groupes, etc. Donc ça a, tout ça, ça m'a apporté un bagage euh, technique, un bagage de connaissances. Et de mettre ce, ce parcours-là, ces compétences au service d'un projet utile pour les producteurs, pour le territoire, pour la santé, pour l'environnement euh, et collectif, c'est tout ça qui, pour moi, c'est vraiment en résonance avec euh, avec mes valeurs, avec mon envie, euh, voilà. Bah, c'est déjà le fait de créer quelque chose de de, de, de zéro. Moi, j'avais pas tombé dans l'entrepreneuriat euh, quand j'étais petite, donc c'est vraiment moi le le, le projet, l'objectif, le, le, la finalité qui est de rendre le bio accessible à tous à travers la, la restauration collective, et puis de faire un, aussi un projet collectif, c'est ça qui m'anime qui, qui en fait. C'est ça que j'avais envie de faire et je, et je pense qu'on est... Alors c'est un projet qui, qui vit et qui évolue en permanence. C'est très satisfaisant d'avoir créé quelque chose de concret, d'utile. Moi, c'est la cohérence quand même du projet par rapport à mes valeurs euh, et de faire quelque chose de concret. Voilà, c'est ces deux choses-là qui sont importantes pour moi et qui m'animent. J'ai décidé de lancer cette initiative parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les producteurs de travailler directement avec la restauration collective, qu'il y avait un chaînon manquant entre les deux, commercial et logistique, pour assurer cette relation de manière significative, pérenne, efficace, etc. Les collectivités elles peuvent s'adresser à un producteur qui est juste à côté pour le fournir en direct, parce que nous, on n'est euh, pas un intermédiaire de plus, puisqu'on a une plateforme de producteurs. Mais quand même, euh, ce n'est pas tout à fait pareil que de travailler directement avec le producteur. Mais euh, la difficulté qu'elle va avoir, c'est que si elle s'adresse qu'à un seul producteur, bah, peut-être qu'il n'aura pas la quantité euh, dans la durée, ou peut-être que si elle veut augmenter, bah, ça ne va pas fonctionner, ou peut-être que euh, lié à ces à cultures de l'année, si c'est du maraîchage, il, a, il aura une année, puis il n'aura pas l'année d'après. Donc nous, on, on permet de, de, de lisser tout ça. Et puis les producteurs, ils ont autre chose à faire qu'ils ne peuvent pas être sur leur tracteur, faire leur yaourt, enfin, faire leur vache, faire leur yaourt, et en même temps euh, répondre aux téléphones prendre les commandes, enfin, il y a un moment où ça passe plus même s'ils travaille souvent avec des horaires hyper élastiques. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre, enfin, c'est pas moi qui ai sorti cette phrase, mais je pense qu'elle est vraiment juste, c'est rendre le développement durable désirable. C'est-à-dire que si on dit aux gens, il faut le faire parce que sinon on va dans le mur, euh, la santé, l'environnement, etc., ça ne suscite pas une envie de faire. Au début, moi, j'avais un discours très militant. Euh, le bio pour la santé, il faut, etc. Et en fait... Je me suis rendu compte que les, les gens ont, enfin chacun, nous on a une variété d'interlocuteurs, des chefs, des gestionnaires, dans plein de structures différentes, des élus, des parents, etc. En fait, les, il y a une variété de, de, de, de profils et de... Chacun a un rapport différent avec la nourriture. C'est lié à notre enfance, c'est lié à notre histoire. Il y a des gens qui sont foutent complètement de l'aspect santé, mais qui par contre vont être très préoccupé par euh, les producteurs locaux, euh, etc. Enfin, il y a des entrées très très différentes. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté ce discours très militant. Avant, je, je pense que je saoulais les gens, franchement, en premier entretien. Enfin, Ça n'a pas été euh, préjudiciable puisqu'on on a quand même eu des clients. Mais bon, euh, en tout cas, voilà, j'avais le PowerPoint, les arguments, les, les, les études, les machins. Et, et en fait, je ne fais plus du tout ça. Maintenant, j'essaie je, de voir d'où vient la personne, de, de, de, quel, de quel horizon, quels sont ses, ses, ses freins, ses, au contraire, ce qu'elle qu a envie, quelles sont les envies. Ce qu'il faut, c'est trouver les leviers du désir et de l'envie de, de, de faire. Et ça va être très différent d'une personne à une autre. Il y en a pour qui la santé des enfants, etc., c'est une vraie préoccupation. Ok, bingo, on y va, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, ça va être. Le fait qu'effectivement, en travaillant en bio, on va avoir l'envie de cuisiner des légumes avec une variété ou des produits avec une qualité euh, qu'ils ne trouvent pas euh, en conventionnel. Voilà, donc ça va être plus ça. Euh, ça va être, je l'ai dit, les, les, les, les producteurs locaux, le fait de pouvoir voilà, travailler. Donc, il faut trouver l'angle et la porte d'entrée. Et, et, et vraiment utiliser cette porte d'entrée-là et pas une autre. Sinon, ça ne marche pas. Chacun, en fait, on a tous un prisme, une paire de lunettes pour voir le monde. Et que ma paire de lunettes, c'est pas ta paire de lunettes. Ch... Et voilà. Et, et se dire que. Il ne faut pas vouloir plaquer sa vision sur les autres. Ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre la vision de l'autre et puis, du coup, rentrer avec sa vision. Et, et comme il y a plein de portes d'entrée possibles, ben, voilà, donc, donc maintenant, je suis beaucoup plus adaptable et souple par rapport à ça. Pour aborder un sujet comme ça, euh, en fait, c'est un peu de la conduite de, de, de changement globalement. C'est-à-dire que souvent, les freins, on va vous avancer des freins techniques, j'ai pas de légumerie, euh, enfin voilà, les délais de commande, peu importe. Des freins financiers, ça coûte plus cher, etc. Mais le les vrais freins, ils sont culturels, en fait. Et donc, du coup, il euh, faut, faut essayer justement, alors en utilisant les, les apports d'entrée de notre de interlocuteur, mais de lever ses freins culturels en lui montrant, en, en, en trouvant justement les, les, euh, les, les portes d'entrée positives qui font que euh, la personne se dit oui j'ai envie d'y aller. Et donc c'est cette approche un peu globale, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui dire j'ai des carottes bio, j'ai des clémentines, si la personne, elle n'a elle, elle pas, pas envie d'y aller. Quoi. Donc c'est une approche plus, plus globale. Dans cette approche-là, en fait, le fait de, de, de créer du lien, avec les producteurs. Il ne faut pas juste avoir un discours avec la qui vise le à argumenter où euh, on vise simplement, on est, parce qu'on va être argument contre argument, voilà. Donc c'est aussi toucher la, les tripes et le cœur de, de la personne. Et pour ça, c'est, comme je disais, trouver elle ce qui, la, ce qui la motive. Et puis, ce qui marche bien aussi, c'est de créer du lien. Donc euh, ça, on a fait plusieurs fois, c'est de faire, créer une rencontre entre les producteurs et euh, les... Euh, les chefs de cuisine par exemple ou les gestionnaires voilà et du coup qu'ils puissent goûter les produits rencontrer les gens voir que derrière le produit il y a une vraie personne ça ça marche parce que du coup on parle plus on parle on parle vraiment au cœur et aux tripes des gens et ça ça déclenche ça ça déclenche de l'envie il faut qu'il y ait un, un noyau de personnes, même une seule personne, mais c'est mieux quand même dans l'instauration collective que ce soit porté par un collectif, par euh, voilà, plusieurs personnes, pour la pérennité aussi. Euh, il faut avoir l'envie de le faire, du coup de bousculer un peu ses habitudes et de construire un projet... Euh, global, donc de, qui, qui euh, vise plus de qualité alimentaire, voilà. donc revoir ses menus. Le, le, les freins, encore une fois, ils sont plus culturels que techniques et financiers. Donc, euh, ce qui manque, c'est avant tout, euh, quand il quand n'y a pas, quand on ne fait pas, ou quand on fait peu, pour moi, c'est il n'y a pas assez de désir S'il n'y a aucune envie, on ne peut rien faire. S'il y a quand même une envie, euh, nous, on peut essayer de de mettre en avant justement tous les bienfaits qu'il peut y avoir à ce type de projet. Ça peut être de, de, de, de rencontrer effectivement des collectivités qui font déjà et qui euh, témoignent voilà, de comment elles ont fait et en quoi c'est positif pour tout le monde. Euh, ça peut être des rencontres aussi avec les producteurs. Ça, ça peut être, voilà, parce que ce lien Souvent, en effet, dans... chacun est un peu dans son monde, et donc, du coup, euh, on ne se rend plus compte. Euh, un chef de cuisine il peut, euh, ou un gestionnaire bah, il commande des produits, il a, il a des marchés, il, euh, voilà, les produits arrivent. Il ne se rend plus compte de la réalité qu'il y a derrière. Il faut sortir aussi de son, de, de son établissement. Il faut, à un moment donné, sortir de sa routine, quelque part. Le fait de reconnecter, eh bien, euh, ça permet de se dire, mais oui, derrière un produit, il y a aussi euh, des gens, une réalité euh, sociale, humaine, économique, territoriale, donc ça, ça recrée du lien. On a fait ça avec euh, les collèges de Haute-Savoie. Je remercie, je remercie d'ailleurs le conseil départemental parce qu'ils ont un peu mouillé leur chemise pour le faire. Euh, voilà Après, on a fait quelque chose de très simple, mais ça a super bien marché. Il y avait plein de participants, les producteurs étaient contents, les établissements étaient contents. Et euh, voilà, nous, on a juste créé le lien. Euh, C'était très simple, hein, goûter les produits, rencontrer les gens. Après, on a mis un peu de convivialité là-dedans. On avait mis des verbatims sur pourquoi les producteurs, ils avaient été, on les avait interviewés. Ils exprimaient avec leurs tripes aussi pourquoi ils avaient envie de de travailler avec la restauration collective, qui est pas forcément un marché facile pour eux, mais pourquoi ça faisait sens pour eux. On a mangé ensemble, on a tiré les rois. C'était très simple, mais tout le monde est reparti avec la pêche et on a eu, derrière, des établissements qui ne faisaient pas du tout très peu, bah, qui ont commencé à enclencher. Donc ça, ça, ça marche pas mal. Alors ce qui marche pas mal aussi, peut-être, c'est les, les formations aussi. Il y a des formations qui font aussi très très bien ça. Et par exemple, on a un partenaire, l'Adabio, c'est le groupement des agriculteurs bio du coin, qui propose une formation des chefs sur deux jours. Et ça, c'est très, très bien, parce que, justement, ils sortent de leur cuisine, ils rencontrent des collègues, euh, visite de ferme bio, ancrage, une pied sur terre. Euh, déjà, ça, ça ouvre, ça ouvre les chakras, on va dire. <rire> Et puis ensuite, il y a toute une partie découverte des ingrédients bio, parce qu'il y a toute une diversité qu'on n'a pas forcément conventionnelle. Et ensuite, il y a une partie, je cuisine et je mange ce que j'ai cuisiné. Et ça, je pense que c'est vraiment. Ça, ça vaut. Euh, si, si on met les gens dans une pièce euh, avec un PowerPoint, on n'aura absolument pas la même chose. Alors que là, pour un chef, le, le fait de découvrir des ingrédients, de, de, ensuite de mettre en pratique, de cuisiner et de manger ce qu'il a fait, euh, bah, du coup euh, ça, lui ça, ça, ça, ça, ça, moi j'ai vu des gens qui étaient biosceptiques au début et qui à la fin avaient vraiment envie de faire parce que euh, euh, ça, ça, ça, ça réactive la créativité qui est normalement euh, qu'ils ont normalement voilà, sauf qu'eux, ils sont tombés dans une forme de routine, et puis, euh, voilà, puis, euh, alors que là, euh, ça, ça enclenche du changement, ce genre de choses aussi. Il y a un documentaire qui est sorti là récemment, qui est super pour ça, parce qu'il est très positif et inspirant, qui s'appelle « Zéro phyto, 100% bio » et qui traite euh, justement des cantines bio, des initiatives pionnières en, en France. Euh, aussi du zéro phyto dans les espaces verts, c'était les deux, deux sujets. Et euh, du coup, ça, ça peut déclencher de l'envie parce qu'on voit justement des équipes de cuisine qui ont plaisir à faire ça, des gamins qui mangent et qui sont hyper contents, euh, des élus qui se disent bah, « finalement, on pensait que ça allait nous coûter plus cher ». Mais comme on a eu une approche globale du projet, du coup, on a aussi travaillé sur la réduction du gaspillage, sur « on a mis un peu moins de protéines animales »,« on travaille plus de saisons ». Voilà, on a viré euh, tous les produits un peu industriels qui nous coûtaient cher et qui euh, voilà, n'avaient aucun intérêt. Donc voilà, donc, et, et du coup, ils ont trouvé que finalement c'était possible et c'était très satisfaisant pour tout le monde. Les parents sont contents, les enfants sont contents, euh, le personnel est content, euh, les producteurs sont contents. Donc euh, voilà, ça. Donc de voir ce type de film où on voit euh, effectivement euh, des réussites, euh, c'est ça. Donc. Euh... Ben, J'espère que mon témoignage donnera envie aussi Il ne <rire> faut pas attendre que tous les indicateurs soient absolument ouverts pour y aller parce que sinon, euh, on n'y va jamais. En même temps, il faut quand même euh, suffisamment euh, étayer son projet, et le creuser, pour s'assurer que quand même les fondamentaux sont là, que les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Donc moi typiquement il y a eu pratiquement un an de montage où moi j'étais à 200%. Il y a eu un des associés fondateurs aussi qui m'a aidé bénévolement pendant, sur un cinquième de son temps. Et puis après on a monté ce collectif donc on a été plus que ça. Mais euh, voilà et on est parti dans de bonnes conditions. Parce que, surtout sur des projets où il y a de la logistique, où c'est un peu complexe, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger. Voilà. Et par contre, il y a un moment, il faut y aller. <rire> si on n'est pas assez clair au départ sur euh, le fait que. Euh, enfin, les prérequis, quand même, pour pouvoir travailler avec la restauration collective, parce que tous les producteurs ne sont pas adaptés à ce marché. Je, je parle de notre métier, mais ça va être vrai, transposable pour d'autres projets. Et donc, il faut quand même être assez clair, parce que parfois, dans ce monde-là, de l'écologie, etc., on a la culture un peu du consensus, on ne veut pas, donc, du coup, qu'il y ait de conflits, etc. Mais ce n'est pas, pas être conflictuel que d'être clair sur le, le cahier des charges, les prérequis, les exigences. Parce que si on ne l'est pas au début, euh, ensuite, mais ça part en sucette complet. Parce que euh, quand les volumes augmentent, euh, ça devient ingérable et c'est source de tension et voire vraiment de difficultés par la suite. Euh, donc bon, euh, on ne peut pas tout caler au départ parce que, comme je disais, si on attend que tous les indicateurs soient ouverts, on ne part jamais. En même temps, je pense que plus on est clair et carré au départ, mieux, mieux on part. Parce que sinon, avec l'augmentation de l'activité et des volumes, on a de moins en moins de temps de, de, de, de gérer ce genre de choses. Bon, il y a des choses qu'on fait en marchant, naturellement, mais voilà. Donc nous, par exemple, on est parti dès le départ. On, il y avait, moi, j'étais bénévole encore, président. mais il y avait deux salariés. Une assistante administrative, un, un réceptionnaire préparateur de commandes. Je vois des projets où, ils ont, où tout est basé sur le bénévolat. Il y a des cas, ça peut passer, il y a des cas, ça ne va pas du tout passer. On est parti, on avait un outil logistique carré. On savait qu'on avait un transporteur, on avait une solution, on avait un espace. Enfin, on ne partait pas à la one again dans un bout de garage. Quoi. Donc ça, après, on, a eu, on avait euh, un outil informatique qui tenait la route et qu'on a toujours aussi... Aujourd'hui, si on n'avait pas eu ça, mais ça aurait été mais, apocalyptique. Donc, euh, parce que quand même, on est sur des gestions de flux assez complexes. On a demandé tout de suite l'agrément sanitaire. Donc on a fait le dossier qui va bien pour... Euh, pour avoir un agrément et ça, ça nous permet de répondre à des marchés publics, de vendre à des sociétés de restauration. Donc ça nous a ouvert des débouchés commerciaux qu'on n'aurait pas eu par la suite. Et c'est typiquement le genre de chose qui est plus compliqué à faire par la suite. C'est possible de le faire, mais encore une fois, si on, a, si on part euh avec euh juste sur la ligne de flottaison et qu'ensuite il faut tout faire, c'est compliqué. C'est aussi de bien s'entourer. C'est très important d'aller voir plein de gens. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir plein de gens. Donc bien s'entourer, c'est important de ne pas du tout rester seule. Plus on travaille en réseau, dans ces dynamiques-là, plus on a de chances de réussir. Voilà. Donc vraiment essayer de s'ouvrir et de travailler le plus possible en réseau. Pour un projet comme ça, euh, ok, on a un peu la tête dans les étoiles, mais il faut vraiment avoir les pieds sur terre aussi, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement concret. Euh, fournir euh, de manière fiable euh, la restauration collective sur des, des, des, euh, comment, des établissements qui font 500 000, euh, voire pour les cuisines centrales, 5 000, 10 000 repas, qui, qui sont, euh, eux, euh, habitués à une exigence en termes de délai de livraison, en termes de traçabilité, en termes de, euh, de, de, de, euh, de fiabilité à tout point de vue, jusqu'à la facture, etc. Il ça, ça, ça, ça, y a une exigence en termes de qualité de service, en termes de professionnalisme qui est très élevée. Et donc du coup, effectivement, euh, je pense qu'il faut euh, arriver alors parfois à, à assouplir un petit peu ces exigences pour qu'elles soient compatibles avec ce qui est disponible localement, mais aussi euh, faire monter le niveau d'exigence des producteurs locaux pour qu'ils comprennent la réalité aussi qu'il y a derrière l'autre côté. Et puis nous, entre les deux, avoir un outil qui est hyper carré. Donc moi, effectivement, j'ai travaillé dans des boîtes où euh, les choses étaient très carrées. Donc euh, voilà, les, les, les compétences essentielles, ça va être sur euh, euh, le, les, des compétences euh, commerciales quand même, de, de comprendre les besoins euh, des, des clients et de pouvoir euh, y répondre euh, voilà, de manière concrète et, et fiable. Euh, monter une offre aussi qui est attractive, donc qui prend en compte justement euh, ses, ses besoins, donc c'est des compétences commerciales, euh, marketing j'ai envie de dire, euh, dans le bon sens du terme, après quand même des compétences aussi de, de gestion, parce que qu'à un moment donné, euh, même si on n'est pas, euh, si pas à but lucratif, il faut euh, quand même euh, avoir un compte de résultat qui se tient, parce que si on fait des pertes, euh, si et euh, est, est, est viser une autonomie financière, nous maintenant on est à l'autonomie financière, on a eu des subventions au départ, mais il ne faut pas imaginer vivre sur les subventions Ad vitam aeternam, donc voilà, des compétences de gestion et euh, savoir lire euh, des comptes, quand même, et piloter ça, donc euh, des prix, des marges, euh, etc. Euh, après, il euh, y a des compétences assez techniques de ré pouvoir répondre aux appels d'offres, par exemple, donc ça, bon, ça se forme, mais voilà. Après, nous, on est dans l'alimentaire, donc il y a tout ce qui est... Moi, j'ai travaillé précédemment dans l'alimentaire, donc euh, tout ce, les, les questions d'hygiène et de sécurité alimentaire, ça, ça compte aussi. Et puis après, on a un outil qui est, qui est logistique, donc euh, pouvoir organiser cette logistique. Euh, bon, moi, je n'avais pas forcément toutes ces compétences concrètement, mais j'avais travaillé dans des entreprises qui faisaient de la logistique. Donc, euh, voilà, je, alors après... C'est pas forcément une seule personne qui va avoir ces, ces, ces, toutes ces compétences-là. Mais en tout cas, il faut qu'à l'intérieur de l'équipe, on arrive à réunir euh, toutes ces compétences. Et puis si on ne les a pas en interne, il y a des choses qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Euh, donc nous, par exemple, toute la compta, on l'a externalisée parce que ce n'est pas notre cœur de métier qu'on n'a pas envie de faire euh, de la compta. Bon, d'autres structures l'ont plutôt internalisée. Après, ça peut être des choix euh, en fonction de l'équipe projet. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est... Euh, de l'idée à la concrétisation, il y a quand même un monde. C'est une initiative collective, mais effectivement, j'étais à, à l'origine. Moi, j'ai été bénévole, présidente bénévole, pendant un an et demi. En 2010, il y a eu un effet cocktail, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, mon fils qui a commencé à manger à la cantine, euh, Nos enfants nous accuseront, qui est un film qui m'a beaucoup impressionné. Bon, j'avais déjà... Euh, pas mal vu de choses et lu de choses, mais ça, voilà, c'était vraiment directement en lien avec ce sujet-là. Et puis, le Grenelle de l'environnement, quand même, qui a fixé un objectif de 20 de bio dans les cantines à horizon 2012. On n'y est pas du tout, mais euh, ça a créé quand même une, une émulation, une dynamique. Et tout ça a fait que moi, c'était un moment où j'étais au bout d'un cycle de quelque chose. J'avais beaucoup travaillé sur la question des pesticides et déjà du bio auparavant. Mais euh, du coup, ça a fait effet cocktail. Précédemment, j'ai travaillé pour, euh, pour une, une PME de, du, du coin, où on a, qui est botanique en l'occurrence, et euh, j'ai pu m'occuper de, de tout le projet développement durable, notamment supprimer les pesticides et, voilà, et mettre en place toute une démarche. J'ai fait ça pendant cinq ans j'étais au bout d'un cycle. Et du coup, euh, voilà, c'est toute cette énergie que j'évoquais, le, le Grenelle, ce film. Euh, mon fils s'est rentré en résonance aussi, moi, avec mon parcours euh, personnel parce que voilà, j'ai été aussi exposée à cette question des pesticides euh, à titre personnel. Et du coup, euh, à un moment, c'est comme ça que les choses se font aussi. Hein, c'est quand euh, des éléments de contexte extérieur rentrent en résonance avec une dynamique personnelle. Je, je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, une graine, elle germe. En fait, je suis partie en rupture conventionnelle et donc j'ai présenté ce projet à Pôle emploi. Comme il y avait des créations d'emplois derrière, en plus, on a fait des emplois en insertion. Donc, euh, enfin c'était des personnes seniors, par exemple. Bon, voilà. Et du coup, euh, du coup, moi, ça m'a donné un an et demi pour... Euh, bah, au moment où on est passé d'association en SIC, en société coopérative d'intérêt collectif, à ce moment-là, moi, je suis devenue salariée. Et tant qu'on était en association, j'étais bénévole. Le bio-restauration collective, ça reste encore autour de 3%. Donc on est encore loin du compte. Donc il y a encore tout un chemin à faire. Et puis, ben, du coup, c'est un travail quotidien pour articuler l'offre et la demande, faire en sorte que les deux se développent harmonieusement. Donc on a fait un long parcours. Déjà, c'est pas mal, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous, d'ailleurs, cette initiative qu'on a sur les Savoies, euh, on est une vingtaine de plateformes comme ça de producteurs biolocaux en France pour la restauration et on travaille de, vraiment en réseau. Maintenant, on a créé une association d'ailleurs pour nous et euh, ça nous permet de mutualiser énormément de choses, de gagner du temps, d'éviter des erreurs. Euh, ça, voilà, ça crée une dynamique collective qui est intéressante, parce que bah forcément il y a des hauts et des bas, donc ça, ça booste aussi, ça permet de surmonter les difficultés. On est, en fait, on est une quinzaine sur les 20-25 plateformes qu'il y a en France, qui est dans cette association. Ça s'appelle Manger Bio Ici et Maintenant. On a un producteur qui est à euh, Gruffy, qui fait des yaourts avec qui on travaille énormément. La ferme du parquet. Et lui, il a choisi euh, vraiment de. Il y a 70%, il travaille pour la restauration collective. Donc c'est un vrai choix de. parce qu'il voulait toucher les enfants. C'était important. Il y a des différentes filières sur lesquelles on n'a pas encore énormément. On n'a pas beaucoup de viande ici parce qu'on a beaucoup d'élevage laitier. Donc euh, voilà. Euh, avec l'augmentation des volumes, aussi, ça dépend aussi de la dynamique. Hein. S'il y a une accélération, il euh, y, y a certainement plein de filières sur lesquelles on n'aura pas assez. On n'a pas souvent pas assez d'œufs. Euh, on n'a pas encore assez de légumes aussi. Euh, voilà. Après, il faut que ça colle effectivement avec ce qui est disponible et que ça colle avec les prérequis de la restauration. Il ne faut pas avoir euh, des petites quantités, il faut quand même avoir des quantités suffisantes. Après, nous, on articule avec plusieurs producteurs, donc on peut aussi... Euh, oui, voilà, mais faut venir avec suffisamment de quantité pour que ça justifie quand même le déplacement pour venir à la plateforme. Je pense que le, le, le parc, c'est important, peut-être aussi qu'il qu ait une, une bonne connaissance, une connaissance suffisante de, du, du, de, de, du fonctionnement de la restauration collective et de ses exigences. Et pourquoi ces exigences Pour pouvoir, du coup, nous, nous, nous envoyer des producteurs qui sont qui seront en capacité de travailler vraiment avec nous dans la durée. On a un outil qui fonctionne et puis on travaille aussi dans un réseau d'acteurs. Donc on a une bonne connaissance de, de, de, de l'offre et la demande par rapport à ce marché de la restauration collective. On est en, ça fait huit ans qu'on fait que ça, donc on est un peu expert aussi quand même de ça, de cette, de cette relation et de ce qui.. Marche et peut-être ce qui peut ne pas marcher aussi. Quand même, c'est que les... En fait, il y a une diversité de débouchés qui est possible pour un producteur. Euh, et c'est important que, ch que chacun, surtout quand c'est un producteur qui s'installe, qui réfléchisse euh, effectivement à ce qu'il veut produire, mais aussi pour qui il veut le produire. Parce que le, le mode de commercialisation, c'est... Enfin, c'est très différent de livrer pour une AMAP, de livrer pour la restauration collective, d'être associé dans un magasin de producteurs, de livrer pour les circuits longs, par exemple, pour, les magas pour des magasins classiques. Alors, il peut parfois articuler plusieurs débouchés, mais faut il faut qu'ils comprennent quand même euh, concrètement qu'est-ce que ça va impliquer en termes de disponibilité, en termes d'exigence, voilà. Donc, euh, et du coup, en effet, euh, nous, on, euh, pour la restauration collective, euh, il y, y a des exigences qui sont euh, assez élevées euh, parce qu'on est sur euh, quand même de la quantité, etc. Donc euh, tous les producteurs ne sont pas forcément adaptés à, à ça. Ah ben, L'idéal serait que toutes, euh, toutes les collectivités, notamment toutes les cantines euh, scolaires, euh, fassent... Euh, 50% de... de bio et le maximum de local. On n'a pas toutes les filières ici, mais après on peut aller à l'échelle de la région. Ça serait déjà pas mal, 50%.